Ah. C'est de cookies, mais pas n'importe lesquels cookie, cookies Les cookies comme sans gluten Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de cookies Mais pas n'importe quel cookie Comme vous le savez, je ne fais jamais des cookies basiques Là, ce sont des cookies sans gluten Ah, bah, le gluten, ah le gluten Non, je rigole parce que je mange encore du gluten, mais j'essaye de réduire. Bref, c'est un autre débat. Vu que vous avez été nombreux à me demander, je m'exécute, je vous fais une petite recette de délicieux cookies sans gluten avec de la farine de sarrasin. Donc ça apporte un petit goût bien sympathique. Trêve de blabla, je vous montre la recette tout de suite. Les ingrédients, tout de suite. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de maïzena, de poudre à lever sans gluten, d'arôme de vanille, de farine de sarrasin, de sel, de sucre complet, de farine de riz complète, d'un œuf, de pépites de chocolat noir, d'amandes et de noisettes concassées, de vinaigre de cidre et de margarine végétale. Alors là, je prends mon petit cul de poule, j'ajoute ma margarine végétale que j'ai fait fondre au préalable. J'ajoute ensuite mon sucre complet <rire> qui a juste durci et on touille. Pendant que je touille, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ma nouvelle coupe de cheveux. Moi je la kiffe, hein, franchement, alors euh, soyez pas méchants avec moi parce que j'espère de perdre confiance en moi. Ce serait quand même dommage. Voilà, ensuite j'ai tout mélangé, j'ajoute mon œuf. Élevé en plein air, bien évidemment. Ensuite, donc, je vais ajouter mes trois farines. Comme je vous l'ai dit, donc, je mets de la levure de sarrasin, de la maïzena et de la farine de riz complet. Il faut aimer quand même la farine de sarrasin parce qu'on la sent bien. Après, moi je trouve ça sympa, ça change des cookies traditionnels. Et donc, en fait, le mélange des trois farines... Fait que euh, le cookie est quand même bien moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Voilà, donc là du coup j'ai ajouté mes trois farines, on a une pâte bien compacte. Je vais ajouter une cuillère à café de ma levure sans gluten avec un petit peu de vinaigre de cidre ou de citron si vous avez. En fait, ça va aider euh, la poudre à lever. À lever J'ajoute ensuite mon arôme de vanille au pifomètre parce que. Oula je vais dire, il n'y a jamais trop de vanille, mais là il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Et j'ajoute également ma petite pincée de. Oh Vous savez quoi En direct, je change la recette Je vais mettre de la fleur de sel de Guérande oh. Faut pas les choses à moitié, hein Ça va être divin voilà, donc là du coup, je vais ajouter les trois quarts de mes pépites de chocolat. Le dernier quart, on va dire, je le garde pour à mi-cuisson, l'ajouter dessus pour que ça soit un petit peu plus joli. Pareil pour euh, mes amandes et mes noisettes, je vais en ajouter que la moitié. Le reste, je l'ajoute pour la déco. Voilà, donc du coup, j'ai pris euh, ma plaque de cuisson, exactement mon lèche-frite. Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle ça un lèche frit. Ne me dites pas ça, genre euh... moi je le sais, hein, parce que moi je le sais pas, dites-le moi pour m'informer, euh... Ouais même mais... ouais. Je prends ma pâte à cookies, je vais faire des petits tas, je les enfourne. Ah oui bien sûr, je vous ai pas dit, mais il faut allumer votre four à 180 degrés. Euh, donc là du coup, je vais faire des petits tas de cookies, je les mets 8 minutes, à 8 minutes je les sors, je mets mes petites déco, donc bah, mes pépites de chocolat et le reste de mes oléagineux et ça repart en cuisson pendant 2 minutes. Voilà, donc là du coup ça fait euh, 8 minutes que mes cookies sont dans le four, ils sont magiques. Ils sont bien craquelés, moi oh, je les trouve trop beaux. Donc là du coup je vais ajouter, euh, comme je vous ai dit, mes petites amandes et mes noisettes et mes pépites de chocolat. C'est facultatif, c'est juste que moi euh, j'aime bien que le goût soit en adéquation avec le visuel. Et ça repart en cuisson pour 2 minutes. Voilà, donc là du coup, on se retrouve deux minutes après euh, la dernière cuisson. Bien sûr, tout dépend de votre four, après il faut juste qu'il soit légèrement coloré. Et là, je vais tout simplement venir les prendre et les débarrasser sur une petite grille. Voilà, donc là, du coup, je vais tout simplement réitérer l'opération avec le reste de ma pâte à cookies et après, je vais tout simplement déguister et aller faire une distribution de cookies. Moi, je suis comme ça, je vais dans la rue, je dis, vous mangez du gluten Non bah enfin, voilà, je vous offre des cookies. Bon, et eh bien, je vous laisse. Je ne sais plus quoi dire, c'est pour ça que j'ai fait ce petit bon. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Vous avez juste à cliquer sur ma petite tête au milieu de mon ventre qui a bien grossi parce que j'ai mangé trop de cookies. C'est une super rime. Je vous laisse également donc Cliquez sur la petite cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications de chacune de mes nouvelles vidéos. Et je vous mets également le lien de ma page Instagram sur bah, dans ma barre d'infos, tout simplement. Et comme ça, vous pouvez voir bah, toutes mes recettes que je fais, tous mes tests, euh, tous mes repas, tout ce que je mange, ma vie folie, quoi. Donc voilà, je vous laisse euh, aller checker tout ça. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut